Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'avais envie de reprendre un petit peu mes conseils lecture, parce que c'est vrai que j'avais fait ça à un moment, et puis après j'avais un petit peu arrêté. En gros c'était un concept où il euh, y a un formulaire, que je vais vous mettre d'ailleurs dans la description, euh, où vous pouvez me demander des conseils lecture euh, avec voilà des, des thématiques, ou, ou des types de personnages, enfin bon y a... Un petit formulaire à remplir, et ensuite moi je regarde un peu vos sujets, et ensuite moi je regarde un peu vos demandes, je vois si je peux proposer des trucs, etc. Et je fais des vidéos derrière. Petite info, euh, si vous faites une demande du coup de conseil lecture, euh, soyez un petit peu précis, parce que euh, les demandes genre je voudrais un personnage lesbien, un personnage gay, un personnage bi, un personnage trans, il y a déjà des vidéos qui sont entièrement dédiées à ces thèmes sur ma chaîne, euh, du coup euh, je vais pas refaire ça. Par contre si c'est euh, une héroïne euh, lesbienne euh, qui tombe amoureuse de sa meilleure amie, là tout de suite c'est un petit peu plus précis et je peux sélectionner des livres quoi. Parce que si c'est trop large, après moi je, je sais pas à quoi vous conseiller. Ceci étant dit, euh, je vais répondre aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 demandes euh, de conseils lecture que j'ai sélectionnées euh, aujourd'hui. Alors la première demande c'était celle de Stacy. Euh, qui me demandait un roman dès 15 ans sur l'homosexualité et l'homophobie dans une famille, avec une préférence si le personnage est lesbien, mais pas forcément que lesbien. Alors j'ai 5 livres à te proposer Stacy euh, Alors le premier c'est euh, Les mots bleus de Christine Ferret Fleury, qui est paru à la collection Echo euh, de Gulfstream. C'est l'histoire d'une adolescente euh, pendant euh, les manifestations de la manif pour tous pendant toute l'opposition, euh, au mariage pour tous, enfin voilà, pendant tout ce débat là euh, qui a été euh, extrêmement douloureux euh, pour euh, les personnes LGBT et en particulier les ados. Elle à ce moment là, elle se rend compte qu'elle est lesbienne et donc, conclusion, c'est la merde et euh, voilà, elle fait face à sa famille qui est très homophobe, je préviens du coup, euh, c'est assez dur, on parle d'adolescents qui sont virés de chez eux euh, parce qu'ils sont euh, homo, mais pour le coup, ça aborde pleinement euh, le sujet euh, que tu souhaites lire euh, dans un bouquin. Je peux aussi te proposer euh, Pour l'amour d'eau du mari, alors c'est pas un roman, c'est une BD, euh, mais euh, ça parle aussi euh, du rejet familial et de l'homophobie dans la famille, puisque c'est l'histoire d'une femme pansexuelle qui euh, vit dans une famille euh, très catholique, euh, qui n'accepte pas du tout euh, qu'elle ait des relations euh, avec des filles et d'ailleurs qui n'accepte pas non plus qu'elle ait des relations avec des garçons parce que euh, elle couche un peu, euh, ce qui n'est pas du tout accepté, il voudrait qu'elle reste vierge jusqu'au mariage globalement. Donc voilà, il y a tout ce contexte familial qui est compliqué, et en même temps il euh, y a toute la vie de l'héroïne qui grandit et, et qui vit plein d'histoires d'amour, etc. Euh, je trouve que c'est vraiment une très bonne lecture et euh, qui n'est pas que, pour le coup, sur l'homophobie dans la famille. Je pense que peut-être ça peut te convenir. Alors là, on passe euh, sur des récits avec des garçons. Euh, alors, il y a Mauvais Fils de Raphaël euh, Frié, qui est paru chez Talent haut, qui raconte l'histoire d'un jeune homme gay. Euh, qui pareil va faire face à, à l'homophobie euh, familiale en particulier de son père et donc il va être euh, contraint de partir de chez lui. Il est assez court euh, et plutôt bien même si euh, assez dur. Ensuite il y a A copier cent fois de Antoine Doll alors qui est vraiment très très petit pour le coup, c'est un, un livre jeunesse qui est, qui est paru chez Sarbacane. Et pareil, euh, c'est l'histoire d'un adolescent euh, de 13 ans qui se fait harceler au lycée et à qui son père n'a pas cessé de répéter « tu ne seras pas un PD, t'es pas un PD mon fils », enfin voilà ce genre de choses. Il fait non seulement face au harcèlement mais en plus au rejet de son père et donc c'est compliqué. Voilà, petit livre. Et pour terminer, euh, Libération de Patrick Ness. Alors le sujet c'est pas que l'homophobie dans la famille, mais euh, il se trouve que le héros euh, est dans une famille qui est euh, assez religieuse, euh, plutôt fermée à la question euh, homo, euh, sauf que lui il est gay et euh, du coup, euh, au cours du récit, euh, il fait son coming out, il fait face euh, au rejet de sa famille. Et alors c'est pas que là-dessus, c'est aussi sur son histoire d'amour, sur comment il a été amoureux d'un mec et maintenant il est avec un nouveau, et puis en parallèle il y a l'histoire euh, un peu fantastique euh, d'une jeune fille qui est victime d'un féminicide et qui veut se venger, enfin bon, bref. Euh, plein de sujets, le livre est vraiment très bien, ça a été une de mes lectures préférées en 2018, euh, donc voilà, je te la conseille. Ensuite, euh, j'avais Swanny euh, qui me demandait un manga dès 15 ans euh, avec des personnages asexuels et aromantiques, euh, sachant que cette personne euh, a déjà lu aromantic Love Story que je vais vous montrer parce que quand même euh, je pense que c'est le manga un peu de référence. Un romantique love story de Akura Ono, je fais une vidéo dessus, je, je vous mettrai le lien qui euh, parle de la sexualité. Euh, et donc.. Euh Soigné préférait pas de violence LGBTphobes dans le récit. Alors j'ai pas énormément de, de bouquins sur ce sujet, hein, euh, je vais être très honnête, mais euh, je pense que je peux quand même te proposer celui-ci, euh, Kalia Under the Snow de Kikana, euh, qui est paru chez Taifu. Bon déjà parce que Kikana j'aime beaucoup, euh, mais surtout parce que, alors c'est pas dit clairement, mais euh, clairement euh, l'un des héros euh, est asexuel, si ce n'est peut-être un romantique, on ne sait pas trop. Il vit une histoire avec un jeune homme gay, et euh, il voilà, y a des discussions entre eux, parce que l'un est amoureux et voudrait euh, que leur relation aille plus loin, et euh, l'autre, bah, ça l'intéresse en Finalement, pas tellement. Et à la fin, il dit clairement, euh, il accepte de sortir avec le gars et il lui dit, non mais par contre, le sexe, c'est mort. J'ai regardé sur internet et euh, je ne ferai pas ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est assez bien. Je t'invite à, à le lire et à me dire ensuite euh, si tu trouves que tu as pu te retrouver dans, dans ce récit. Ensuite, une autre recherche. Euh, Lune qui me demandait un roman adulte ou voyez qui parle d'homoparentalité, euh, FF, donc euh, entre femmes, sachant qu'elle a déjà lu Le jardin arc-en-ciel euh, de Gawa Ito, qui est un bouquin que je conseille sur l'homoparentalité. Donc j'ai des petits conseils pour toi. Alors tout d'abord, euh, le corps est une chimère. De Wendy Delorme. Alors ce n'est pas que euh, sur l'homme parentalité, euh, mais il se trouve qu'il y a un couple de femmes qui essayent d'avoir un enfant euh, dans cette histoire. Et en fait c'est l'histoire, je crois qu'il y, ouais, voilà, y a sept euh, personnages et leur vie s'entremêle et euh, ça parle beaucoup de, de questions LGBT et de, de questions féministes. Euh, c'est vraiment très bien euh, et donc je pense que ça peut rentrer dans tes critères. Ensuite je peux te conseiller mes vrais enfants de Joe Walton, euh, qui est une histoire assez. Alors c'est assez spécial, puisque euh, on rencontre une vieille femme qui en gros se souvient avoir eu deux vies une vie dans laquelle elle a épousé un homme et elle est entrée un peu dans le moule de la société, et une vie dans laquelle elle a épousé une femme et elle a eu des enfants aussi avec elle, etc. Et du coup elle ne se rappelle plus quels sont ses vrais enfants, entre guillemets, est-ce que c'est des enfants qu'elle a eu avec ce, cet homme ou est-ce que c'est des enfants qu'elle a eu avec cette femme. Donc voilà, il y a euh, longue parentalité dedans et je trouve que c'est assez bien. Euh, ça aborde un peu aussi des, les questions de l'histoire puisque la, la femme est assez vieille donc on revoit un peu le, le 20 e siècle. Ensuite il y a la BD écume de Ingrid Chabert euh, alors, qui est sur le mot parentalité, mais qui est aussi sur le deuil d'un enfant, en fait, puisque c'est. De femmes euh, qui font appel à une PMA en Belgique et donc bon il y a tout le parcours de PMA en Belgique, sauf qu'il se trouve que la grossesse euh, ne va pas jusqu'au terme et donc euh, elle se retrouve à devoir faire le deuil de cet enfant euh, qui n'est pas né, etc. Donc voilà, peut-être que ça peut t'intéresser également. Et plus alors en, en jeunesse, euh, j'avais quand même envie d'en en conseiller un, c'est Frangine de Marion Brunet et sur deux enfants issus d'une famille homoparentale euh, et d'un couple de femmes et sauf qu'il y a la fille euh, cadette qui est victime euh, de harcèlement au lycée parce qu'elle a deux mamans. Et donc voilà, autre manière d'aborder le sujet. Ensuite, j'ai Cerise qui me demande une romance avec un personnage neuroatypique. Donc, alors j'en ai plusieurs en magasin. Il y a La fille dans l'écran euh, de Manon desno et Lou Luby, euh, qui est une euh, bande dessinée euh, qui raconte l'histoire d'amour à distance euh, entre deux jeunes femmes. Et l'une d'elles est sujette a de, de l'anxiété chronique, elle a aussi une phobie scolaire de mémoire, du coup ça impacte euh, sa vie de manière assez significative, euh, c'est vraiment très bien, euh, je vous le conseille. Il y a aussi Tout va bien de Charlie euh, Genmore, qui raconte du coup euh, l'histoire vraie, puisque c'est une autobiographie, d'une personne non-binaire euh, dépressive chronique. Et ça raconte notamment son histoire d'amour, mais pas que, euh, je peux y aller je pense. Va chasse la grisaille euh, d'Eliane Lanovaz. Qui raconte le parcours d'Isabelle, qui est une jeune femme euh, neuroatypique et queer. Et euh, donc voilà, c'est un récit euh, on voice, euh, donc en général, c'est plutôt bien. Et pour terminer, tu ne m'as laissé que notre histoire d'Adam Silvera, qui est l'histoire d'un jeune homme qui fait le deuil en fait de son premier amour et ce jeune homme euh, a des tocs et euh, voilà, il va re retourner un peu sur les traces de son amour pour comprendre un peu mieux sa vie, enfin voilà, il va rencontrer la personne qui était le mec actuel euh, de son premier amour, etc. Voilà, c'est là-dessus. Euh, et en gros, c'est ce que j'ai en magasin, voilà. En cinquième demande de conseil, euh, j'ai Nad qui me demande euh, un récit euh, qui parle de sexualité et de bisexualité chez les femmes. Alors je peux te proposer de lire Léa à Contre-temps euh, de Becky Albertalli, qui est l'histoire d'une adolescente bisexuelle euh, qui est dans le placard au début du récit et qui va vivre une histoire d'amour avec euh, une de ses amies. Et euh, je te conseille aussi de lire Pour l'amour de Dieu-Marie, dont j'ai déjà parlé un peu dans la vidéo, euh, qui est très bien du coup, qui est sur l'histoire d'une femme pansexuelle et donc euh, elle a des histoires d'amour avec des hommes mais elle a aussi des histoires d'amour avec des femmes, donc voilà, tu trouveras ton compte. Pour terminer, euh, j'ai Reine Tess euh, qui me demande un gros roman MM, donc euh, homme homme, euh, car c'est frustrant ce quand c'est trop court. Donc alors j'ai regardé quels étaient les plus gros bouquins de ma bibliothèque pour voir ce que je pouvais te proposer. J'ai Autobiographie euh, de Christina Lorraine qui est quand même assez épais, euh, même si Oh non ça va, c'est pas écrit si gros que ça. C'est l'histoire d'un jeune homme bisexuel euh, dans une ville assez conservatrice dans laquelle il doit être dans le placard, et euh, bon il tombe amoureux euh, d'un mec qui se trouve être mormon, je crois, euh, et donc c'est un petit peu euh, compliqué entre eux. Moi j'avais énormément aimé, je l'avais lu euh, l'été dernier, ça m'avait beaucoup. Autre gros pavé, euh, « N'essuie euh, jamais de larmes sanguine » de Jonas Gardel. Euh, voilà, c'est assez gros, c'est écrit petit, en plus je pense que tu en as pour un moment. Ça se passe en 1982 en fait, pendant les années Sida, et c'est l'histoire de deux jeunes hommes. Donc, il y en a un qui quitte sa campagne pour aller à Stockholm et pouvoir vivre son homosexualité, euh, et l'autre qui est témoin de Jéhovah. Et donc encore une fois, c'est assez compliqué euh, pour s'accepter euh, en tant qu'homme gay. Et Donc il vit une histoire d'amour, et euh, comme ça se passe pendant les années SIDA, euh, du coup voilà, c'est aussi sur euh, ce sujet là, et sur l'impact que ça a eu dans les communautés gays à l'époque, bon là ça se passe en l'occurrence à Stockholm, ça change hein, pour une fois que ça ne se passe pas à San Francisco, ou à New York. <rire> très très gros bouquin, très très bien, euh, difficile par contre évidemment, on pleure hein, voilà. Hein. Euh, mais euh, c'est pas mal, et euh, je peux te proposer aussi, alors je l'ai pas là, mais il est gros, je te dis, euh, c'est le chant d'Achille euh, de Madeleine Miller, euh, donc c'est de la mythologie grecque, enfin c'est une réécriture de la mythologie grecque, et donc c'est sur l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle. Voilà, je n'en dis pas plus, peut-être d'ailleurs que tu connais euh, cette histoire euh, dans la mythologie, mais ça se passe pendant la guerre de Troie, en gros, et c'est vraiment très très bien, Madeleine Miller, euh, j'aime énormément. Voilà, euh, j'ai fait le tour des, des six conseils, j'espère que maintenant vous avez des tes lectures euh, pour l'été. N'hésitez pas à donner d'autres conseils de lecture dans, dans les commentaires, hein. allez-y, faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut, à aller voir une publicité sur Utip, e et puis on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos.